Il y avait, écoute, une introduction était parfaite parce que je commencerai moi aussi par un, un, un poème. J'avais prévu ça. Et je vais peut-être d'abord me, me présenter en, en quelques mots. Et il y a 51 ans exactement, je descendais la route qui mène de l'ancienne route de Concarneau qui descendait vers Quimper je venais prendre mon premier poste de journaliste professionnel à Quimper, à la rédaction Ouest France. Euh, J'ai été 40, euh, près de 40 ans sur le, le terrain, dans divers, euh, diverses villes de, de Bretagne et des Pays de la Loire, et me voici revenu auprès de ma femme du Goudaise pour ma, ma retraite, où je passe beaucoup de temps à m'occuper de la, de la nature, de la connaissance de la nature, pour moi, d'abord, parce que je suis un curieux insatiable, mais aussi pour les autres, au sein de l'association Bretagne Vivante, où j'interviens où comme, comme bénévole, aussi bien pour parler des, des oiseaux que des insectes, ou des phoques, des, la petite colonie de phoques des étaux que je suis avec l'Office français de la biodiversité. Voilà. Alors, je ne suis pas un conférencier professionnel, je ne suis pas un scientifique, hein, je préfère mettre tout de suite les choses au point. C'est plutôt une, euh, comment une promenade dans le, dans le temps et dans l'espace, avec, comme l'indique le sous-titre, un certain nombre de, de références euh, littéraires, parce que ça aussi, la lecture, c'est une de mes passions. Donc voilà. Alors, je vais commencer par un, un poème de Pablo Deruda qui s'appelle « Le pic ». Traduit, euh, traduit librement de, de l'espagnol. Hein. Le pic tac-tac. -tac. Au soleil, les forêts distillent eau, résine, nuit, miel. Les noisetiers se recouvrent de galons de pompe écarlate, toujours saignent les bois brûlés, dorment les renards de Boroa, croissent les feuilles en silence, tandis que circulent sous le sol le langage des racines. Soudain, dans le silence vert, le pic, tac, à tac. Alors j'ai choisi le, le, le, de commencer avec le pic parce que de toutes les, toutes les familles d'oiseaux, c'est vraiment celle qui est la plus liée, liée aux arbres. Les hispanophones l'appellent carpintero, souvent, euh, ce qui souligne bien son appartenance presque professionnelle au bois. Ce sont des oiseaux qui, au lieu de, de chanter, martèlent les branches des, des arbres selon un, un rythme et, un, et une puissance qui est propre en fait à chaque espèce. Ça c'est un piquet pêche, un jeune piquet-pêche qui qui martèlent, ma foi, assez fort par rapport à la taille de l'oiseau. C'est un de ceux qu'on entend le plus au printemps, par exemple. Ce sont des oiseaux qui se nourrissent et qui vivent presque tout le temps sur les, sur les arbres ou auprès des arbres. Il y a quand même quelques originaux dans la famille, comme le torcole fourmilier ou le pivert, qui, eux, viennent chercher leur, leur nourriture au sol. Essentiellement, ils se nourrissent essentiellement de fourmis. Ce sont aussi des oiseaux qui habitent les pics dans les arbres en creusant des, en creusant des loges. Euh, les loges, ce sont des, des cavités creusées dans les troncs. Et euh, euh, comme dirait, ces loges servent aussi à... Ensuite, quand elles sont abandonnées, elles servent à d'autres euh, oiseaux. Il y a énormément d'oiseaux qui utilisent les, les loges des pics. Les, euh, les chouettes, les étourneaux, les pigeons, les citelles, les mésanges aussi. Et quand le temps et les, et les éléments ont agrandi ces cavités, on a d'autres locataires, notamment des espèces de canards qui nichent dans les arbres, comme... Euh, par exemple, le canard carolin d'Amérique euh, du Nord, que les Québécois appellent le canard branchu. Ça, ça montre bien encore son appartenance au milieu des arbres. Bien sûr, euh, la relation entre les arbres et les, et les oiseaux, qui remonte à, à la nuit des, des temps, euh, n'est pas passée inaperçue chez nos, chez nos ancêtres. Et les différentes civilisations ont bien marqué cette relation entre l'arbre et l'oiseau, y compris dans les, noms, dans les noms scientifiques. Certains pics, euh, depuis l'inné, appartiennent au genre d'Androcopos. Ça, ça, ça peut se traduire par « celui qui donne des, des coups aux arbres ». On retrouve la même racine d'Endron, l'arbre, chez les dendrocines, des canards euh, tropicaux, qui eux aussi nichent, euh, nichent dans les cavités des arbres. À plus petite échelle, les Pouillots s'appellent en, en, en, en latin, le nom latin, le nom scientifique, c'est phyloscopus, c'est-à-dire celui qui examine les feuilles. La griffe draine est qualifiée de vicivorus, c'est-à-dire mangeuse de gui. Et c'est bien un de ses mets favoris, effectivement. Quant au jet des chênes, évidemment, le nom lui-même dit ça. Alors en latin, c'est enfin, le nom scientifique est assez curieux, c'est euh, Garulus glandarius. Ça peut se traduire par le bavard glandeur. Si ça vous rappelle quelqu'un, je n'y suis pas. Après, vous avez beaucoup de, de noms vernaculaires, de noms populaires, qui, sont, qui, qui, qui euh, traduisent aussi cette relation entre l'arbre et l'oiseau. Le sont des arbres, le bien nommé. La, la tourterelle des bois, la bécasse des bois, et puis vous avez d'autres appellations qui marquent bien l'appartenance de l'oiseau à son, à son environnement forestier, par exemple le chevalier Sylvain. noyau. Vous avez encore le terrain des zones qu'on voit seulement, nous, on l'a seulement en hiver. Il ne devrait pas tarder à venir nous visite. Et vous avez encore des, des noms qui sont, vraiment, qui sont vraiment spécifiques de la relation d'un arbre avec... Euh, avec un oiseau. Celui-ci, c'est le jaseur des cèdres qu'on trouve en Amérique, en Amérique du Nord, a une espèce presque semblable qui, de loin en loin, fait connaît des, des invasions, des, des pullulations, les années où les, où les arbres donnent beaucoup dans le, en Europe de l'Est. Il y a un trop plein d'oiseaux, une trop grande production d'oiseaux. Et les oiseaux vont vers l'ouest pour chercher de la nourriture. Chez nous, c'est, on l'appelle le, le jaseur... Euh, ah, j'ai un trou. Ça un premier. C'est un autre, un autre jaseur qui lui ressemble beaucoup et plus coloré. Celui-ci, c'est un jeu d'oiseaux, de toute façon. Donc, d'une façon générale, même si certains oiseaux euh, ne vivent au sol ou dans les falaises, par exemple, que ce soit dans les déserts, en bord de mer, dans les steppes, etc., la plupart des oiseaux, quand même, vivent, vivent en relation avec, avec l'arbre, la grande majorité. Les oiseaux ont besoin de l'art comme, comme rampe de lancement pour se trouver plus vite dans l'air. Ils s'en servent comme poste de chant ou poste d'observation. Ils s'en servent aussi pour se sécher les plumes dans le vent quand ils ont pris leur bain. Pour prendre le soleil. Et, euh, ma foi, ils s'y nourrissent, ils y habitent. On pourrait se dire que finalement, ils ne font que profiter de l'arbre. Ben non, ils lui rendent la politesse. Ils ont différentes façons de remercier, de remercier l'arbre. C'est ce qu'on va voir maintenant, un peu euh, chapitre par, par chapitre. On va commencer par la base de lancement. Jusqu'à jusqu une date très récente, il était admis que l'un des plus anciens oiseaux connus, l'archéoptérix, était incapable de, de soutenir un vol battu. On pensait que, comme le font les, les écureuils volants aujourd'hui, il grimpait le long des troncs, et quand il est arrivé à une certaine altitude, s'élançait dans l'air en planant entre les troncs euh, de, de tronc en tronc, qui remontait et recommençait. Depuis, euh, les scientifiques ne sont plus aussi sûrs de ça. D'abord, les progrès de l'imagerie euh, médicale appliquée à, à la paléo-archéologie euh, paléo a montré que finalement, l'archéopteryx avait déjà des os creux et d'autre part, que sa surface à l'air était peut-être suffisante pour, pour qu'il vole comme un oiseau d'aujourd'hui. Et une deuxième découverte faite dans les argiles fossiles du Liaoning, cest à le Liaoning, en Chine, qui a permis de mettre au jour des, euh, des restes, des, des, des, des fossiles de des dinosaures à plumes, fait que certains scientifiques se demandent si l'archéoptérix était déjà un vrai oiseau ou est-ce que ce n'était pas encore un dinosaure à plumes Donc ça, peut-être que dans les, dans les années qui viennent, on aura, des, on aura des réponses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 150 millions d'années, euh, les oiseaux se servent des arbres comme base de lancement. On a tous vu euh, un départ plus ou moins discret, plus ou moins euh, élégant d'un pigeon rabier ou d'une mésange, ici une mésange charbonnière, d'une impulsion sur leur patte arrière, ils se propulsent dans l'air et les voilà dans le ciel. On pourrait dire, en détournant à titre de Romain Gary, que pour les oiseaux, les arbres sont les racines du ciel. et les oiseaux utilisent aussi les arbres comme le tour de guet. Avant de s'élancer dans l'air, ils surveillent leur, euh, leur environnement. Ils s'y reposent bien sûr, mais, mais aussi ils scrutent tout ce qui, qui se passe autour. Les rapaces, par exemple, comme la buse, ou ici le milan noir, euh, regardent bien autour d'eux et au-dessus d'eux, pour savoir s'il y a quelque chose à, à attraper ou si un danger les, les menace. La buse, par exemple, elle, elle se perche assez haut sur un piquet ou sur un arbre, et puis elle se laisse descendre euh, directement sur une proie qu'elle a repérée, quelquefois de, de très loin, assez silencieusement. Le faucon de Cresserelle, lui, a une autre technique. Depuis, il s'envole depuis son poste d'observation puis il va se placer au-dessus de sa cible dans un vol qu'on appelle le vol en Saint-Esprit. Vous avez, vous avez tous vu des faucons, des faucons, de voler comme ça, sur place. Et puis, hop, il se laisse tomber, il se laisse tomber sur le poste. ah. ces postes d'observation de jour sont aussi utilisés la nuit, bien sûr, par les chouettes, comme cette chouette du Lot, ou les hiboux. Ça, c'est un jeune hibou moyen-duque. Exactement selon les mêmes, les mêmes techniques. Les pics, si on revient aux pics, se placent souvent à la, à la verticale sur un tronc, également pour observer leur environnement. La sécurité est quand même une, une vertu cardinale chez les, chez les oiseaux. La présence. Les passereaux et d'autres familles d'oiseaux euh, se servent également des, des arbres ou des buissons ou des comme postes d'observation. Le gobe-mouche, nous on a ici par exemple les mouches gris en été, mais les tariers et les tariers pâtes font la même chose. Ils sont au bout d'une petite branche et puis ils s'envolent à la d'attraper un insecte qui, qui est volant le coin et ils reviennent se poser. Les, les roliers font la, la même chose. Celui-ci, c'est un rolier d'Abyssinie qu'on trouve en Afrique de l'Est. Mais dans le midi de la France, on a une autre espèce qui est plus bleue que ça. Qui, qui a exactement les mêmes euh, mœurs. Et même les petits passereaux utilisent aussi les, les postes d'observation, même quand ils sont végétariens, les postes d'observation ça permet de s'assurer qu'il n'y a, a pas un chat qui traîne dans le coin, ou, un, ou une menace quelconque. L'arbre a encore une autre, un autre intérêt, c'est que quand on a pris un, un bain, et les oiseaux, sont, les oiseaux sont des, des animaux très propres, hein, ils peuvent le faire, ils prennent, ils prennent des bains, même en plein hiver. C'est d'ailleurs un service à Laurent, que leur rendre, de leur mettre des petits bacs, en changeant l'eau souvent. Et donc euh, quand ils sont mouillés, ben, ma foi ils se mettent euh, en plein vent pour, euh, pour sécher, sécher leurs plumes. Pour tous les oiseaux en vigie, les arbres constituent des... Pardon, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Les arbres constituent des, des véritables nids de pi. Vous savez, les nids de pi, c'est très à la mode dans les romans de, de Pirate. Hein. Dans l'île au trésor de Stevenson, ou dans Barbe Rouge, la, la bande dessinée de Charlier et Eulina. l'arbre pour les oiseaux, c'est aussi un poste de chant. Le chant chez les oiseaux, a une première euh, fonction. C'est une manifestation de, de droit de propriété, en quelque sorte. Ça veut dire, je suis chez moi, Ce territoire m'appartient. Les autres mâles, c'est le travail avec l'accent de leur boucher, vous hein, avez reconnu avant le pinson, bien sûr. Ce territoire m'appartient. Tous les autres mâles de l'espèce sont payés de se tenir à l'écart. Par contre, les dames sont les bienvenues. Les pics, comme je vous le disais tout à l'heure, ont une autre technique qui consiste à, à, à marteler. eux, ce ne sont pas des chanteurs, ce sont des percussionnistes. Mais en tout cas, pour les oiseaux, l'arbre, c'est une salle de concert à ciel ouvert. Alors, on apprécie les... Les aubades des grilles musiciennes, si bien nommées. Merle Noire, Noir, qui est un très joli chanteur. Ou les Serena, du, du Rouge d'Orge. Je... C'est connu, le chant, le chant des oiseaux et, et dans les arbres, c'est connu depuis longtemps. Vous connaissez toute la chanson de, de Grégoire, hein, « Sur la plus haute branche, un rossignol chantait ». Bon, le poète, c'était un, un pierre ornithologue, parce que les, les rossignols ne chantent pas sur la plus haute branche. Généralement, ils sont plutôt près du sol, au fond de la buisson. Il est peut-être confondu, justement, avec le rouge c'est aussi Là, c'est aussi un refuge... Quand tu euh, vais trop vite, là, c'est aussi un, un refuge quand une menace euh, apparaît. Si un chat s'approche, vous voyez, une volée de moineaux, hop, elle se précipite aussitôt dans les buissons ou dans les arbres. Et c'est pareil quand c'est un épervier qui pourchasse un, un, un passereau. Ça, ça, son réflexe de défense, est d'aller s'engouffrer entre les, entre les feuilles d'un arbre pour, pour se cacher. Donc, on va revenir au vivre et au couvert. Un, un chêne pédonculé adulte peut abriter plusieurs centaines d'espèces d'araignées et d'insectes. C'est beaucoup. Mais ça prouve surtout sa très, son très long enracinement dans nos, dans nos régions. Parce il a fallu tout ce temps-là pour que les, les relations se, se créent. Ça, c'est une cheville d'un un, papillon lui qui s'appelle le bucéphale, qui a la capacité de se, de se faire passer pour un bout de brindille. Quand il est, quand il est au bout d'une branche, on a l'impression que c'est la continuation de la, de la branchette. Et voilà sa cheville sur une feuille de chêne qui est une, une grande dévoreuse de, de feuilles. Donc, tous les autres arbres ont aussi leur cortège de, de commençaux et de, et de parasites, hein. que ce soit les arbres fruitiers, les hêtres ou les frênes, qui accueillent cette euh, splendide rosalie des un de nos plus beaux coléoptères. Et bien sûr, euh, ça n'échappe pas euh, à l'œil des, des oiseaux, qui savent euh, très bien repérer cette nourriture, que ce soit sur l'écorce ou, ou sous l'écorce même. Au moment de la de l'élevage. Les, euh, les mésanges bleus, les petites mésanges bleus, peuvent faire plusieurs centaines d'allers et retours dans la journée pour nourrir leurs peau. C'est vraiment des stacanolistes. Quand vous avez des, des, des, comment dirait, des mésanges bleus dans votre jardin, euh, c'est aussi efficace qu'un insecticide hein, pour les, les chenilles. Ils savent très, très bien les trouver. Les tuyaux et les, les, les roitelets, eux, comme je le disais tout à l'heure, « filoscopus pour les... « Scan le dessous des, des feuilles » pour essayer de, de trouver des insectes aussi, des petites araignées, souvent. Et puis, vous avez des oiseaux qui se, que l'on voit plutôt sur les troncs. Alors, le grand pro drapeaux des voies ou drapeaux des jardins qui sont très difficiles à différencier l'un de l'autre. Celui-ci, il monte en spirale autour de l'arbre à partir de, de la base du sol et il monte vers le haut, toujours, euh, toujours le bec vers le haut. Tandis que la citelle, elle, à l'inverse, elle est presque toujours la tête en bas. Au printemps, les arbres produisent des bourgeons, et ces bourgeons, ils sont bourrés de, de glucose. Ça n'a pas échappé, bien sûr, au fil des, de l'évolution, à des oiseaux comme les mésanges bleus ou les bovoyes ou qui en raffolent. Ça ne fait pas le plaisir des, des arboriculteurs. Hein. Mais bon. Par rapport aux services rendus par ailleurs, ça s'équilibre bien. Et puis, quand les bourgeons ont échappé au gourmand, eh bien, ils produisent des, des fruits, se transforment en fruits. Et ça, c'est d'un intérêt certain pour les grives, les merles les étourneaux, qui aiment bien eux, les, les, figues, les figues fraîches notamment, et même les, les baies de pyracanta euh, qu'est-ce que je raconte ah, Pas euh... pardon Cotoniasse, voilà, merci. Euh, sont vraiment euh, une ressource euh, très intéressante, notamment en hiver, pour euh, des oiseaux comme la grille Mauvie, qui vient du, du nord-est de, de l'Europe, chez nous, pas euh, chez nous, où il fait plus. Vous avez remarqué tout à l'heure que c'était les, les fruits de bière, hein, pour les grilles de mer, c'est le dernier, quasiment, le dernier fruit qui est disponible pour les oiseaux après avoir été les dernières fleurs disponibles pour les abeilles et, des, et un certain nombre d'insectes. Alors les jets, les bavards glandeurs, eux, ils, euh, ils pratiquent justement la glandée. Donc ils ramassent, ils ramassent comme le nom de l'indique, ils ramassent des glands. On verra tout à l'heure ce qu'ils en font. Et puis vous avez des oiseaux qui se sont. que l'évolution a. À... A poussé à pousser à se spécialiser ou qui ont eu la chance de muter de telle façon qu'ils deviennent encore plus efficaces. C'est le cas du bec croisé, euh, bec croisé des sapins, dont le bec en cisaille permet et l'outil idéal pour retirer les, les pignes des pommes de pin. Le terrain des saules aussi, est de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, est, est tout à fait bien équipé pour défaire les pour aller chercher les graines dans les petites, euh, les petites fructifications de, de l'ombre. Une autre façon encore d'utiliser l'arbre, c'est comme, euh, comme assiette, en quelque sorte. Hein, c'est comme... ce que fait par exemple le, le balbuzard pêcheur quand il a attrapé un poisson. Il vient se poser sur une branche et c'est là qu'il déguste euh, son qui dégustent sa proie bien, bien tranquillement. Certains éperviers aussi se posent à leur proie sur, sur les grosses branches pour, pour les dépecer. Et puis il y a des opportunistes. Hein. Euh, je vais vous parler d'autre chose avant. Il y, a, euh, il y a encore une autre façon d'utiliser les arbres. Certains piquent et pêchent. Euh, qui apprécient la sève des arbres sont capables de percer des trous dans l'écorce pour faire saigner l'arbre et, et s'agrover à la sève c'est un chercheur de l'INRA de, de Brest, de, de Rennes, par contre, qui a mis ça euh, Philippe Pergio, qui avait mis ça en évidence d'autres pics euh, ramassent des noisettes par exemple, vont les coincer dans une fissure de, de l'écorce de façon à pouvoir les marteler euh, tranquillement et les, et les ouvrir. Et puis il y a les, les opportunistes, hein. comme ce mmh. chouperguignon, qui apparemment aime beaucoup les lichoseries. Mmh. Voilà. Alors parmi les, les arbres qui sont vraiment euh, appréciés des oiseaux, il y a le sorbier. On l'appelle sorbier des oiseaux ou sorbier des oiseurs. Les deux, les deux noms sont utilisés. Euh, mais c'est précisément parce que les oiseaux fréquentaient beaucoup, c'est ça Que les, les chasseurs, euh, qui chassent, qui, qui, les, on appelle ça les justement, qui euh, chassaient les oiseaux à la vue, enduisaient euh, les, les branches de cet arbre-là de vue pour y piéger les oiseaux. Alors on peut remercier le, le Conseil d'État qui vient enfin d'interdire cette chasse absolument cruelle et absolument aveugle, qui faisait que chaque année on prenait des, des dizaines d'espèces protégées, se faisait engluer dans ces pièges. La tradition a vraiment bon goût. Et puis, une autre originale c'est la pigrièche. La pigrièche, c'est un petit passeau c'est gros comme un, comme un gros mono, je crois. Et la pigrièche, elle a la particularité d'épingler ses proies, elle, elle se conduit un peu, c'est un petit pinceau qui se conduit un peu comme un rapace. Et donc elle attrape des proies, des gros insectes, des petits lézards, quelquefois des, des micro-mammifères, et elle va les, les épingler sur les épines des, des buissons. C'est là qu'elle garde ses provisions. On appelle ça un ardoir dans le domaine des hommes. De moi, ça m'a rappelé euh, la technique, euh, le supplice favori de Vlad de Dracul, dit non pas l'heure, ouais, le voivode de Transylvanie, qui au 7e siècle, si ne pas, au 15e, 15 empalait ses, ses ennemis. C'est lui qui a inspiré le personnage de Dracula à Bram Stoker, le docteur le, anglais. Le, le. Ça évoque aussi pour moi le personnage de Monsieur V. dans Un roi sans divertissement de Chiono. C'est un monsieur, bien sûr à rapport, qui vit dans un village très très haut dans la montagne, et dans l'hiver, dans l'interminable hiver de la montagne, il s'ennuie. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fait Il descend dans la vallée, il tue les gens, et puis il va les, les stocker sur les branches du plus haut être, du plus beau être de la vallée. Vous savez que Jeanneau préférait que l'on dise, donc, il disait, euh, à propos du être, les êtres préfèrent qu'on leur dise Fayard, qu'on les appelle Fayard. Et, et voilà. Et lui, il s'en servait pour stocker, les, pour stocker ses victimes. Et puisqu'on est dans les, dans les références littéraires, ça m'a rappelé aussi la balade des pendus de, de Vinon. La pluie nous a lessivés et lavés, et le soleil nous a séchés et noircis. Puis, corbeaux nous ont crevé les yeux. De ci, de là, selon que le vent tourne, il ne cesse de nous maloter à son gré, plus becqueté d'oiseaux que d'éatombe. La même, la même image est reprise dans le verger du roi Louis de Théodore de Grandville, si bien servi par euh, Georges Massin. Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois d'ombre, ce bois sombre, pardon, où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs même chez le turc et le mort, c'est le verger du roi Louis. Le soleil levant les dévore, la rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouis par-dessus leur tête de picore, c'est le verger du roi Louis. Donc à résumer, on peut dire que pour les oiseaux, feuillus et résineux, sont les arbres de vie. Les corbeaux freux se nourrissent à terre, mais en revanche, pour nicher, se rassemblent dans de grandes colonies qu'on appelle les corbeaux tiers, dans les grands arbres, le plus souvent des, des peupliers, mais ici on les a mis dans des pins. Euh, mais est toujours, toujours en, en bande. Il y a un certain nombre d'oiseaux qui constituent des dortoirs en hiver, c'est le cas bien, bien connu des étourneaux mais les hiboux moyen font la même chose, et les bergeronettes berge berge grises, par exemple. J'ai vu aussi bien un cercle brilleux à Nantes, quelquefois centre, dans les centres villes dans les missions des centre villes vous avez le soir des centaines de bergeronettes euh, grises qui sont serrées les unes contre les autres. Alors ça a un intérêt. D'abord, euh, quand on est beaucoup, on se fait un peu chaud. Et puis, il euh, y a toujours... Au moins un individu qui garde un œil ouvert, et c'est très bon pour le salut de la communauté. Les ornithologues qui fréquentent les falaises marines savent que les oiseaux marins, chaque espèce niche à un certain, à un certain étage. Ils ne sont pas tous sur les niveau. Depuis le bas de la falaise jusqu'à la pelouse sommitale, on a plusieurs. Euh, Plusieurs appartements possibles. Et pour les arbres, c'est exactement la même chose. Entre les, les racines d'un chêne, on peut euh, assez couramment trouver un, un rouge-gorge, un lit de rouge-gorge. Alors évidemment, si vous, vous l'avez repéré, surtout ne le dérangez pas. dérangez pas. Un peu plus haut, la chute d'une branche a créé une qualité que les. Que les mésanges bleus, les mésanges charbonnières vont exploiter facilement pour, en, pour finir de faire leur, leur nid. Plus haut encore, c'est l'endroit où nichent les pics. Alors, le, le nid du pic noir, qui est une acquisition relativement récente chez oui. nous, ça ouais. fait moins de 20 ans qu'il est arrivé dans le, dans le et la particularité, c'est qu'elle est de forme ovale. Et le jeune sort la tête du lui. Elle est ovale et surtout elle est grande. Généralement, c'est très haut dans l'être. Le plus souvent dans l'être. Le pique pêche lui fait plutôt des, des loges euh, rondes, des, des entrées de loges rondes, et quelquefois, il en fait euh, tout à tas sur le même tronc. Si bien que l'arme finit, l'arbre, surtout en est mort, ça finit par ressembler à une espèce de flûte, de flûte verticale. Il y a de... Je ne sais, sais pas si le vent arrive à jouer de, de ça, ça, mais.. <rire> la la, la citelle, qu'on qu a, a vu, vu déjà tout, tout à l'heure, elle, elle a une particularité, c'est que si le trou n'est pas à sa dimension, elle adapte le trou. Elle a une notion très, euh, très précise de sa sécurité et sa corpulence. Donc elle va aller chercher la glaise et elle va reboucher euh, la partie du trou qui lui convient. C'est pour ça, ça d'ailleurs qu'on l'appelle la citelle torche C'est Une potière. À la jonction du tronc et des branches, on a des, des, des, des oiseaux comme des rapaces ou la cigogne noire qui installent leur nid. Euh, D'autres oiseaux préfèrent carrément s'installer euh, au milieu des, des feuilles dans les, dans les branches, où ils se trouvent relativement à couvert. Alors ce, ce, ces chardonnerets là ont niché deux années de suite dans un cyprès qui était juste sous, une, sous la fenêtre de ma chambre et deux années ces deux années là les pignes ont attendu que les petits soient prêts à l'envol c'est à dire qu'ils avaient le maximum de, de presse et de chair pour venir les chercher donc aucun ne s'est envolé les filles ont tout mangé un abri des feuilles on a aussi les mères et les, les grilles des mères, cest une femelle de merde qui élèvent leurs leur petits à la brille. Et puis, euh, tout à fait au sommet, vous avez euh, les nids de pire qui, euh, à certains endroits ou certaines années, sont équipés d'un toit, d'une voilà, sorte de, de parasol en fait, en branche, pour protéger les arbres du soleil, soleil et aussi protéger, protéger de la pluie. Mais ils ne le font pas le toujours. Et, et puis sur, sur les arbres tétards, ou les oui. arbres qui ont une, très, une cime très plate, vous avez des oiseaux comme les cigognes qui peuvent, qui peuvent installer leur vie. Finalement, en bâtissant, des, en construisant des cabanes dans les arbres, comme le, le, le tarzan des, des, des garages les hommes n'ont fait qu'imiter les oiseaux. Alors, on va revenir à la dernière partie. Donc, arbre refus, arbre nourrissier, arbre perforé parfois, est-ce que le, le végétal ne retire aucun avantage de sa relation avec les oiseaux Eh bien, bien si. D'abord, une partie d'entre eux les débarrasse bah, des insectes, insectes qui les attaquent, ou au moins d'une partie des insectes qui les attaquent. D'autres les aident à répandre à leurs gènes en, en distribuant les graines, en quelque sorte. Les graines se collent au fumage ou qui les transportent d'une autre façon, euh, avec un peu de chance, la graine retombera à un endroit favorable et un oui. nouvel arbre oui. sera. Il existe d'autres oui. moyens de, de transport qui se révèlent oui. encore plus efficaces. C'est le cas du, du jet des, des chaînes. Le comme aussi en montagne, un de ses cousins, le, le Casmo qui lui s'intéresse surtout aux fruits du, du pain à rôle, ont l'habitude de, de faire des provisions pour l'hiver. Donc ils vont prendre des petits paquets, paquets de blancs, de de des, des petits paquets, paquets de, de graines de, de pain à roll, et, et ils vont les enfouir. Ils ont une mémoire absolument remarquable. Mais quelquefois, ils oublient quand même, ils ne retrouvent pas leur cachette, ou bien ils meurent avant, comme un bébé. Et au printemps, les années suivantes, les graines germent, et la forêt, forêt s'étend. Donc sans, sans le savoir, euh, instinctivement, ils font comme l'homme qui plantait des arbres de l'agionneau. La grippe drenne, elle, c'est une mangeuse de gui, une purgus Le, le gui, dont le nom, le nom scientifique est viscus, a donné la technique visqueux, collante. Et c'est parce que les fientes de l'oiseau qui contiennent les graines de gui sont, sont justement très collantes qu'elles restent euh, fixées au. On branche des arbres où l'oiseau la... s'est soulagé. Et la graine, elle a bien sûr un peu d'engrais avec elle, c'est la, la fiante de l'oiseau. Alors ça tombera avec un peu de chance, ça restera un peu de chance sur euh, des arbres foutiers, euh, comme des pommiers. Quelquefois, quoique comme des scènes, comme leur mix.. Euh, sur les chaînes, mais sur les chaînes, c'est assez, assez rare, en fait. Et donc, euh, avec un, avec un peu, peu de chance, au en neuf, il y aura une nouvelle boule de guide dans, dans l'arbre. Ce sera très, très bon, bon pour les guides et éventuellement pour les le même Le même mécanisme existait, avec le dodo, le dodo des mascaragnes. donc à l'île qui vivait à l'île Maurice. c'était comme un énorme pigeon terrestre qui avait perdu sa faculté de voler. Il pouvait voler, il pouvait peser jusqu'à 20 kg, ce qui est quand même énorme. Donc c'était une aubaine pour les, les marins des bateaux qui se faisaient relâche à l'île Maurice. Comment en plus il avait pas Il était facile, facile à tuer. Seulement, ce pigeon, il avait entre autres euh, fonctions, ou entre autres relations avec, euh, avec les arbres, un rapport particulier avec un, un arbre de la famille des sapotacées, qu'on appelle le tombalacoque. Les, les botanistes disent euh, sidéroxylon si grandiflorum. Donc le le dodo, qu'on appelle aussi honte, qu'on appelle aussi solitaire, ingérait les fruits du temps de la coque. Ces fruits avaient la particularité d'enfermer des, des graines qui étaient protégées par une, croque, une coque très dure. En passant par euh, le tube digestif de, de l'oiseau, cette coque était ramollie Et quand l'oiseau relâchait euh, son ça, et bien la graine tombée au sol se trouvait enrobée d'un peu d'embray et pouvait repousser. Comme je vous le disais, le, le drone, il était un peu, un peu trop facile à, à chasser, un peu trop facile à battre, et les, les marins européens euh, n'ont jamais eu vraiment sens de la mesure, alors que dans un pays étranger, et ils les ont donc euh, chassés euh, d'une façon, euh, façon extrême, si bien que le solitaire a fini mathématiquement par euh, mériter son, son nom, et puis il a disparu. Et et une conséquence, conséquence imprévue, c'est que la reproduction du temps de la réforme, elle, s'en est trouvée grandement affectée. affectée. Et euh, 300 ans après Elle la disparition, disparition du dodo, le tombe à la coque, qui a une longévité assez grande, euh, était, était en train lui aussi de, de disparaître. Et heureusement, dans, dans les expéditions maritimes, il y avait aussi quelques, quelques scientifiques et quelques botanistes, et, et ils avaient rapporté des graines de tombe à la coque qui étaient conservées dans les, dans les muséums, dans les conservatoires dans botaniques, dont, dont celui du et des, et des scientifiques, scientifiques ont eu l'idée euh, de dire, et si on faisait avaler des graines à des dindons, l idée générale, ça marchait. Si bien, bien qu'aujourd'hui, 300 ans après la disparition du, du, du dodo, Bill Maurice est en train est de réimplanter des dindons. Voilà. Bon, ben. Ah, ah oui, euh, quand même, ça c'est un peu de, un peu peu de, de science. Le dodo, science et littérature, le dodo a disparu à tout jamais, de mais il continue à vivre, grâce notamment à l'église Caronne, dans un du personnage de, de la vie sur les des merveilles. Et puis, plus près de nous, euh, à l'effet d'animation de l'âge de glace, glace. Harry Potter aussi, on trouve des dodo dans Harry Potter. Et puis jean marie de Crécio, qui dans Alma évoque la quête d'identité de, de Jérémy et de, et de Dominique le Morcien, qui justement sont nommés dodo. Les scientifiques ont baptisé la dissémination des, des graines par les oiseaux l'ornithochorie, celle qui transite par le tube digestif des animaux. Euh, on, on appelle, appelle ça l'andozooporie ou nous mot pour dire plus joyeusement que la fiente, fiente des oiseaux porte le bonheur aux, aux arbres. Et voilà, oh, c'est déjà fini. <rire> enfin, presque, parce que la fiente a inspiré au cours de l'évolution des papillons comme le bâtisse, dans la chenille ressemble de à s'y méprendre. À une d'oiseaux. Alors, Alors, ça a tendance à dégoûter des, des insectes Le, Le papillon, papillon, lui, quand il aura a l'eau, il, il, il aura intérêt à se réfugier se dans les feuilles s'il veut, euh, ah, veut, veut vraiment échapper euh, aux, aux oiseaux. Voilà, en voilà, tout cas, la boucle est bouclée. vous avez des